Pour illustrer un peu les, les interventions qu'on qu est amené à faire, on pourrait parler euh, d'une intervention, euh, je me souviens, que j'ai menée euh, sur le centre de Douai, qui est partie d'un entretien individuel. J'avais reçu une salariée qui était visiblement euh, en épuisement professionnel, et qui avait montré euh, vraiment des troubles cognitifs assez importants et, et en creusant lors de la consultation je me suis rendu compte qu'elle avait un poste qui était vraiment soumis à une charge mentale très importante et qu'elle devait gérer euh, de l'intervention euh, via des téléphones, des mails, euh, elle avait un double, double écran et on a creusé, on a creusé et finalement on a été amené à intervenir au sein de son service suite à une alerte du médecin du travail, ce qui a donné lieu finalement à une, une analyse de l'organisation de son service, qui a donc mobilisé finalement les ressources humaines, l'HSE euh, de l'entreprise et l'ergonome de nos services. Ils ont recruté. Ils ont changé les habitudes d'organisation de travail en évitant d'avoir la gestion du téléphone, plus du double écran, plus des prises de rendez-vous. Et donc, c'est une intervention, je trouve, intéressante parce qu'elle illustre comment on est parti d'un entretien individuel avec une salariée en épuisement professionnel à une réflexion sur l'organisation du travail. Bah, de mon côté, dernièrement, on est intervenu avec euh, un autre psychologue euh, du service. Euh, on a été sollicité, alors euh, au départ, par le médecin du travail, plutôt sur une demande euh, d'une entreprise sur de la sensibilisation, sur la prévention des risques psychosociaux. Ils étaient soucieux de pouvoir euh, sensibiliser euh, tout salarié plutôt dans le process d'intégration des salariés. Et donc, euh, dans le pre la première rencontre avec l'entreprise, on a essayé de comprendre euh, bah, pourquoi ils souhaitaient euh, intégrer ce module dans leur, euh, dans leur parcours d'intégration. Et puis en fait, en, en grattant, on s'est aperçu que euh, les rôles n'étaient pas clairs au sein de l'entreprise, sur les acteurs en interne, euh, sur qui fait quoi dans la prévention. On avait les membres CSE, on avait, ils avaient créé un comité bien-être, euh, euh, euh, il y avait euh, le rôle des RH, le rôle de l'encadrement. Finalement, tous ces acteurs-là n'étaient pas forcément bien identifiés et les rôles n'étaient pas bien répartis. Euh, donc finalement, en échangeant au sein de l'équipe santé-travail, en prenant un peu du recul sur la situation, on s'est aperçu qu'il serait peut-être dans un premier temps, avant de sensibiliser tous les salariés, euh, important peut-être de clarifier qui fait quoi et de commencer par ces acteurs-là de la prévention. Et donc finalement, on a plutôt proposé deux journées d'accompagnement. D'abord membres CSE et puis membres du Groupe Bien-être de façon distincte. Ensuite, on les a réunis pour justement les faire débattre sur leurs pratiques, sur leur rôle, sur aussi les difficultés qu'ils pouvaient rencontrer à animer leur démarche de prévention en interne. On a abordé leurs outils et puis on leur a proposé dans un second temps une démarche Everest pour, via l'infirmière, pouvoir aussi aller à la rencontre des salariés, évaluer les données de santé et leur permettre d'avoir un diagnostic à proprement parler du, du vécu et de la santé au sein de l'entreprise avant d'aller dans un temps, on va dire, plus, plus lointain sur des actions globales de formation. Et c'est ça souvent, je trouve, qui est intéressant dans nos interventions, c'est de pouvoir se dire bah, Comment on permet aux acteurs en interne déjà de s'approprier leur rôle pour prendre vraiment en main la démarche de, de, de prévention et puis euh, finalement euh, ensuite les aider à identifier comment déployer le programme de prévention et dans le programme de prévention la, la, la formation ou la sensibilisation ça peut en faire partie mais finalement de les amener à y réfléchir plus en amont c'est intéressant et, et en fait on s'est aperçu en travaillant avec eux que euh, bah, quelque part, ils n'étaient pas clairs du tout, et il euh, y avait plein de notions, ils n'avaient pas euh, les mêmes définitions derrière les mêmes termes, euh, et donc ils étaient bien embêtés pour animer cette démarche de prévention et vraiment être au clair sur, euh, sur qui fait quoi et sur les outils à, à utiliser. C'est intéressant parce que ça me fait penser aussi à une autre intervention dans laquelle, finalement, on est sollicité pour de l'évaluation des risques psychosociaux de manière un peu générale. Et comme tu l'as souligné sur ton intervention, on est amené finalement en creusant à se rendre compte que le, la demande est tout à fait différente. Je prends un exemple d'une intervention dans un, un établissement que j'ai mené dans le médico-social récemment, où euh, la demande n'était pas d'une évaluation des risques psychosociaux, mais plutôt de problématiques liées à des tensions au sein d'un service. Et finalement... Euh, en rencontrant les personnes, on s'est rendu vite compte que les tensions étaient plutôt à l'origine de problèmes d'organisation du travail. Et euh, bah, on mène euh, finalement euh, des entretiens exploratoires, on rencontre les salariés, d'ailleurs à cette occasion je les ai rencontrés avec l'infirmière de l'équipe du médecin du travail, ce qui permet de faire du lien avec l'équipe santé travail, pour finalement euh, travailler après à partir des problèmes qu'elles connaissent finalement, qu'elles évaluent elles-mêmes déjà très bien euh, sur l'analyse des situations-problèmes. On s'est dit, bah, on va plutôt proposer de se poser autour de la situation-problème, d'y réfléchir ensemble et de trouver finalement quelles solutions organisationnelles, quels facilitateurs on va pouvoir mettre en place. Et du coup, je pense que finalement, on est un, un soutien, un relais méthodologique pour l'entreprise, pour les amener à y voir plus clair dans ces démarches, parce qu'ils sont souvent démunis quand même, ils ne savent pas trop par quel bout le prendre, que ce soit une enquête, parce qu'il y a une plainte pour harcèlement, que ce soit une équipe en tension, que ce soit finalement, comme tu disais, une évaluation. Ils ne savent pas trop comment appréhender ces risques psychosociaux, ça, ça peut effrayer les personnes qui ne sont pas forcément à l'aise. Et, et c'est vrai que quand quand on, quand on réfléchit, ils n'ont pas encore bien identifié jusqu'où on pouvait les accompagner. Mais pour ceux qu'on a pu accompagner dans leur démarche, souvent ils sont, ils sont rassurés et ils se rendent compte que, bah, en commençant à expérimenter des actions, au début avec notre soutien et puis en les laissant monter en compétences progressivement, bah, en fait ils deviennent autonomes et l'enjeu il est là, il est de leur permettre d'avoir les clés pour demain, réussir à mettre en place leur, leur action euh, de façon assez autonome et, euh, et, et du coup de pouvoir euh, réagir euh, au plus tôt, avant que les situations elles, se dégradent. Il est souvent compliqué pour l'entreprise de bien identifier ce à quoi le psychologue du travail peut être finalement une aide. Et, et je pense qu'on a toute forme de crise psychosociale que va vivre une entreprise on est finalement le conseiller, la personne ressource qui peut être identifiée. Changement d'organisation du travail, tension relationnelle, événement particulier, incident particulier. Et, et je pense qu'on a encore beaucoup, beaucoup d'informations à porter auprès de l'entreprise pour faire connaître notre métier. Mmh.